bonjour à tous ça me fait plaisir de vous parler et bientôt j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler en plus en présentiel et oui je parle bien de la fin de la pandémie la fin des mesures liées à la pandémie dans quelques semaines dans quelques jours on n'en parlera plus alors c'est pas parce qu'on parlera plus des masques c'est pas parce qu'on parlera plus de distanciation sociale que ça sera pas encore dans nos gènes parce que depuis deux ans on nous a formaté à prendre des distances les uns avec les autres dans les magasins avec nos amis avec notre famille bien sûr aussi avec nos collègues alors qu'est-ce qu'on va réapprendre ben, Il faut réapprendre à se, ré... à se rapprocher, il faut réapprendre à retravailler ensemble, à collaborer. Alors je ne veux pas dire que demain à 100% tout le monde va venir travailler au bureau, c'est fini ça. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous pensez que vos équipes reviendront travailler à temps plein, maintenant que ça fait deux ans qu'on les forme, ou en tout cas qu'on a mis des moyens et, et qu'on a mis aussi une pression pour qu'ils travaillent en télétravail, ils ont pris des habitudes et malgré tout on se rend compte que ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Non, je vous parle de réapprendre à avoir envie de collaborer physiquement dans une même salle, de recréer des liens auprès de vos collaborateurs. Alors pour ça, une chose est sûre, c'est que le, tra le travail il a changé. Euh, moi, je pense que le, pour les entreprises qui avant étaient un peu plus innovatrices et qui disaient « faisons confiance à nos collaborateurs, arrêtons de les contrôler tout le temps ben, », je pense que ces entreprises-là ont pris de l'avant grâce euh, ou à cause de la pandémie. Parce que la réalité, c'est que pendant la pandémie, on ne pouvait plus être derrière chaque collaborateur. Les gens travaillaient pour la grande majorité à distance et on s'est rendu compte que ça n'avait pas réduit forcément la productivité. Deuxième des choses, c'est que recréer des liens d'équipe, il eh ne ben, euh, faut pas croire que ça va se faire tout seul. Euh, on a, Ne serait-ce qu'à constater aujourd'hui, on rencontre des amis, on ne sait plus si on serre la main, si on se fait une alcoolade, si on ne sait plus comment faire. Donc, il va falloir réapprendre ça dans les salles. Il va falloir réapprendre ça ensemble à déterminer comment on retravaille ensemble et comment on collabore ensemble. Autre chose, on l'a dit, les entreprises ont changé leur pratique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle d'un gestionnaire, c'est le même rôle qu'avant la pandémie Est-ce qu'il doit avoir plus un rôle de coach, plutôt un rôle de leader qu'un rôle de chef qui va venir contrôler ses collaborateurs Je pense qu'on n'est plus rendu là. Puis la dernière des choses, et puis là, je vous le souhaite à tous, c'est de réinstaurer du plaisir au travail. Il y, une, il y a une enquête qui est sortie la semaine dernière qui disait qu'un Québécois sur trois, était prêt à changer d'emploi mais que 1 sur deux envisageait de le faire dans la prochaine année et hey, c'est dangereux ça si vous n'êtes pas capable de fidéliser vos, vos équipes là ça va être ça va être très très compliqué alors pour les fidéliser il n'y a pas 50 possibilités développer le plaisir et le bonheur au travail il y a quelques années de ça, les gens riaient quand je leur disais, vous allez voir, dans quelques années, on parlera du bonheur au travail comme on parle de la santé, ou sécurité au travail. Aujourd'hui, la santé, sécurité au travail est importante, mais la santé psychologique de nos collaborateurs l'est autant. Donc recréer des liens, recréer des moments faits pour ça, vous allez voir, vos collaborateurs en ont besoin et honnêtement, entre nous, on en a aussi besoin en tant que gestionnaire. Donc au plaisir de vous revoir et bon succès pour la reprise en présentiel pour la grande majorité des gens. Allez, bon courage et à très bientôt